En l'an 2016, aux premières lueurs de l'aube, c'est une étrange procession qui s'organise sous les yeux des habitants de Montbazon. Doucement les cerveaux émergent, les yeux s'ouvrent, et bientôt une horde de quelques 2200 festivaliers déferle sur la forteresse dans un assaut qui restera dans les mémoires. Le 23 et 24 juillet 2016 se tenait la seconde édition de la rencontre abonnée que l'on peut aujourd'hui qualifier de véritable festival. Si un vrai nom devrait pouvoir s'imposer l'année prochaine, il n'en fallait cependant pas davantage aux internautes venus de tout horizon pour s'approprier les lieux et faire de ce week-end un événement magique, festif et surtout inoubliable. Et quand on vous dit de tout horizon, ça n'est pas vraiment une expression. Nous on vient du Vaucus vie d'Avignon, d'un euh, petit peu loin Bergerac. Fontainebleau. De, de Grenoble. Ouais, moi je suis juste d'à côté, je suis de Tours. Euh, moi j'habite à Paris aujourd'hui. Et moi à Annecy. Je suis du pas de Calais, D'Alsace. De Strasbourg. Et je suis venu depuis Rennes. Alors moi je viens de basse Normande. Je... Moi je viens de Montpellier, donc dans le sud de la France. Limoges, je part. de Paris. à' ah, ah, Paris c'est la Paris. Vie. Paris. Euh, Main de la vallée, cinéma à côté de Disney. Un bon échantillon de population de notre beau pays et d'ailleurs donc, rassemblé ici pour ripailler dans la bonne humeur, mais aussi pour profiter des nombreuses activités proposées au sein de la forteresse par ses équipes et par les nombreux vidéastes présents. Tout d'abord, les traditionnelles visites, qui nous mènent des hauteurs de la forteresse, avec sa belle et grande histoire, aux profondeurs des souterrains plus noirs, où l'art de la torture est expliqué avec la plus belle des subtilités. Le gars qui vous accueille a toujours le sourire, hein. il est même très poli, il vous dit bonjour monsieur. Au revoir <rire> madame Comme disaient les adolescents du moyen âge, Wow, ça de nombreux ateliers sont également venus égayer le week-end, et vous êtes très nombreux à avoir travaillé le cuir, taillé de la tuile, tenté la folle aventure d'une battle de dessin, et même tiré quelques carreaux d'arbalète. Ceux qui aiment tirer sur des trucs, on a vu les choses en grand en sortant le couillard et en donnant de notre personne pour montrer au donjon de quel bois on chauffe. Ouais, ouais, ouais ouais. Allez, ouais. Ans, Merci. Ça, quels sont Star Wars ouais, là, là, Batman. Ouais, Batman. Brûlant d'impatience, vous l'étiez tous à l'idée d'un peu de combat dans la lice, si bien que de nombreuses parties de Troll Ball sont venues ponctuer ces deux jours opposant les frites bleues et les frites rouges avant d'enchaîner sur de vrais combats de chevaliers qui, eux, ne faisaient pas dans la dentelle. Bien évidemment, nous attachons une grande importance à la véracité historique de ces combats, et vous le savez aussi bien que nous, lors d'un combat en armure, il ne peut pas y avoir de match nul. Alors quand ça arrive, eh bien, on improvise. 1, 2, 3, combattez Le soleil étant en rendez-vous, nous avons largement pu profiter des spectacles qui nous étaient offerts par la forteresse. Si l'eau était fraîche pour le bain du moyen-âge, le repas était fort goûtu pour l'explication du banquet ou pour l'occasion, on m'a invité à faire vœu de silence en m'offrant un artichaut pour seul réconfort. Et sans Benoît dit, abonnez-vous à Nota Bene, il rend L'aripaille parlons-en d'ailleurs. Tout au long du week-end, c'est près de 500 kg de viande, 300 kg de patates, 250 kg de tomates et des centaines de kilos de pâte à pain pour réaliser des fouets garnis qui ont été engloutis dans vos estomacs. Vos gosiers eux aussi ont pu profiter de l'ambiance locale puisque 125 litres d'hypocras sont partis ainsi que 1750 litres de bière. Oui oui, 1750 litres. Et tout ça sans aucun incident et sans aucun problème de sécurité sur tout le week-end. Cette année encore, vous êtes très nombreux à vous être déplacés à Montbazon pour participer aux conférences des vidéastes autour de l'Histoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vous l'ont bien rendu. Plus de 15 vidéastes qui se sont succédés tout au long du week-end sans que rien ne vienne les perturber, enfin presque, puisqu'une petite coupure d'électricité nous a plongé dans le noir pendant plusieurs dizaines de minutes le samedi soir, vous laissant libre champ pour improviser des jeux collectifs qui ont fait vibrer toute la touraine. à ce déferlement de bonne humeur, grâce aux équipes de la forteresse et à celles de Headbang venues en renfort pour l'occasion, nous avons réussi à improviser pour que les conférences continuent jusqu'au bout de la nuit. Une ambiance électrique donc, qui laisse quelques traces le lendemain matin. Vous l'entendez ma voix cette édition était en tout cas une nouvelle occasion de passer de très bons moments tous ensemble, de se rassembler, de se rencontrer, de faire la fête en se cultivant un peu parce que ça ne fait jamais de mal et nous tenions à remercier tous les participants pour leur gentillesse et leur bienveillance. Là où il nous a fallu plusieurs heures pour installer l'espace repas avant l'événement, seules quelques minutes ont suffi pour tout remballer grâce à votre aide, ce qui a énormément soulagé l'équipe de la forteresse. C'est aujourd'hui une chance de pouvoir organiser cet événement chaque année, mais également de vous avoir tous à nos... Côté pour nous accompagner dans l'aventure. Encore merci et bien évidemment à l'année prochaine. Des vidéastes euh, super open, c'était pas euh, du gros star system comme on peut voir sur certains rassemblements. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était des vidéastes que j'ai pas forcément l'habitude de voir ou que je connais pas, et du coup ça permet de découvrir des choses assez différentes, assez variées. C'est vraiment très bien organisé. Très bien organisé, une bonne ambiance et puis euh, ouais, de la bonne humeur quoi, et puis euh, tout simplement sans, sans le chichi. Moi c'est ça que j'aime bien en fait. C'était quelque chose de construit. Bah, on Vous voit euh... que les gens qui sont là sont respectueux. On voit vraiment comme quoi il euh, y a une écoute, il y a un échange qui est là. Très agréable, euh, on sent une coopération de tous euh, et de chacun et il y a plein plein de choses à découvrir. Et on a vu euh, les super montages et les super images de l'année dernière qui nous ont donné envie. <rire> Donc voilà, j'espère que les images seront aussi bonnes cette année et que vous viendrez l'année prochaine. <rire> <rire>